Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du 23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma. Mais sans suite, la journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirué avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Saki et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma à présent sur la ligne de front entre les FDC et les 23 les Sissi, signale les entités de Kimoka, Kilo Karuba, Kingi, Mushake et Rubaya sous-occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique, nouvelle est là au Nord Kivu, tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'est du Congo au peuple nilotique au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise, de se réveiller. Il est temps de passer... Peuple se libère. Et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente de ces.